Hello, hello, salut, salut les amis. Encore, c'est toujours moi, c'est toujours moi, c'est toujours moi. Ici Olga Vanini, votre consultante business. Alors, c'est l'instant Congo ça Je vais appeler ça comment? C'est l'espace de l'exposition. L'instant. oh C'est l'instant de l'exposition. Il est temps pour moi d'exposer un gros scam. Alors, je savais pas jusqu'à aujourd'hui. Euh, bon, pas que... En fait, d'habitude, les gens euh, font des arnaques et arnaquent les autres sous prétexte qui sont des partenaires Exchange ou alors qui travaillent avec moi. Alors que les gens avec qui je travaille, bah, je donne leur nom directement sur mon WhatsApp et les noms sont visibles sur le site. Alors, il ya des gens qui se font passer pour moi Parfois pour voler les fioles, je ne sais pas ce que ça leur donne. Parfois euh, pour arnaquer, soi-disant, euh, c'est moi, ou alors ils se font passer pour moi. Et si ça va nous coûter un star comme ça, m'a ça. Bref, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube avant d'écouter mon Dieu, comme ça, abonne-toi. Clique la cloche d'éducation pour ne pas manquer les autres vidéos. Alors, comme je disais tantôt, je ne savais pas que j'étais doublé. Je ne savais pas qu'il y avait une autre. Olga Ndiya Olga Mbani. Voilà. Parce que euh, Ndje... Comme c'est écrit Olga c'est le nom de mon mari. Donc, il y a quelqu'un qui a pris mon ancienne photo de profil où j'avais écrit Olga Ndiya et après euh, euh, avec Afrique Exchanger. Donc, la personne a capturé ma photo de profil. La mise sur sa photo de profil au hasard, carrément, avec ma photo, mes informations, comme si c'était moi, et s'est fait passer pour moi, carrément. Euh, mettre des pubs sur Facebook, euh, il dit, oh non, c'est la Free Exchange Cameroun. Le plus cruel, alors le, le, le plus décevant, c'est quand, dans euh, mes recherches, je me rends compte que c'est même une de mes fioles, un de mes abonnés, qui usurpe mon identité pour prendre, je ne sais pas si euh, elle a arnaque les clients ou elle les sert vraiment avec des prix euh, pas catholiques. Je dis, mais tiens, Dieu merci, il y a des clientes vigilantes qui se disent, mais tiens, comment tu m'écris avec un numéro qui ne figure pas sur le site? Donc, euh, alors je vais attirer votre attention une fois de plus. Mes numéros sont ceux dont je mets sur ma chaîne YouTube ou que je publie ou que vous allez trouver sur mon site Afrique Changer Cameroun. Déjà, je travaille avec, sur les transactions, je travaille avec deux personnes. Eunice, mon assistante, et Henriette qui est ma sœur, qui me représente, une dois là. Alors, le reste des personnes, là, je ne les connais pas, d'accord je les connais pas et les numéros sont disponibles sur mon site à la description de cette vidéo je vais encore vous donner les numéros pour passer les commandes alors si quelqu'un vous écrit avec un numéro qui n'est ni celui là qui n'est ni celui mentionné sur le site dont je vais vous passer le lien alors vraiment Appelez-moi directement pour vous rassurer que la personne travaille avec moi parce que vraiment l'heure est grave. L'heure est grave, je ne savais pas qu'il y avait plusieurs organes bannis ici dehors. On demande à la base et toi elle dit oui, c'est organes bannis, mais un peu de sérieux. C'est... Euh, ça fait bizarre. Ça fait vraiment... Euh, donc, en fait, et après, je vais me retrouver avec les gens qui disent « Madame, oui, c'est Afrique je me suis fait anarquer, vous êtes des bandits et tout, et tout. » Alors que j'ai des bandits derrière moi qui se font passer pour mes vieux qui sont là pour anarquer les gens, ou alors qui se font passer pour, euh, je ne sais pas, euh, qui se font passer pour moi, carrément, pour anarquer les gens. Vraiment. Euh, la personne qui a usurpé mon identité, bah, elle se reconnaîtra certainement dans cette vidéo. Parce que quand moi je dis que j'affiche, et ben bah j'affiche en vrai. C'est pourquoi je vais un peu, et je vais aller, parce que la personne est allée jusqu'à créer un profil Facebook et mettre dans le nom même Olga olgaambani.ca, c'est la magie. Donc je vais, sans plus tarder, dénoncer la personne en vrai. On se retrouve dans ma machine. Donc, nous y sommes. Comme je vous l'ai dit, j'ai constaté qu'une jeune demoiselle a usurpé mon identité. Elle s'est créée un compte euh, Facebook, un faux compte Facebook, euh, pour se passer pour moi. Je ne sais pas si elle arnaque les gens ou alors euh, je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais de... ce qui est certain, c'est que c'est un scama. Parce que quelqu'un ne peut pas usurper mon identité, c'est un acte. Criminel. Voilà. Parce que je ne sais pas ce qu'elle fait. Euh, peu importe, elle usurpe pour mon identité, elle usurpe pour mon nom, et ma photo de profil. C'est vraiment pathétique pour une femme de faire ça. Parce que j'appelle ça du vol. J'appelle ça voler. Parce que la seule intention des gens qui usurpent l'identité des autres, un peu comme les, les plateformes qui copient Pétrompé pour arnaquer et, et, et, et voler, ce n'est que ça en fait... Il faut être, euh, je ne sais pas, mais excusez-moi, moi je ne laisse pas passer ce genre de choses. Parce que déjà, plusieurs personnes ont déjà essayé de m'anarquer d'une certaine manière. Euh, félicitations à celui qui avait pu, mais je pense que depuis un certain temps, j'ai je... travaillé ça. Donc, comme vous me savez, vous le savez très bien pour ceux qui voient mes statuts, je ne blague pas à afficher les scamas. Et pour moi, celle-ci, ça en est une. Voilà. Donc allons-y voir. Alors je vais attirer votre attention. J'attire encore votre attention. J'ai uniquement deux comptes Facebook et je suis active avec celui, celui-ci. Mais voici mes deux comptes Facebook. Vous verrez là Epongia. Ici vous verrez Mbani, Afrique Change Bitcoin Official Reseller. Voilà mes deux comptes Facebook avec mes informations. Alors, il y a ce compte Facebook-là, Olga Ambani, qui n'est pas moi. Et donc, vous voyez, la personne a pris la photo, une de mes cette photo de prophétie, pour mettre un statut. Et on va découvrir, vous allez voir, dans mes vrais comptes, voilà, on va venir là. Ça, c'est le compte Usurpé, Voilà c'est le compte UGP déjà vous verrez que le compte est presque nouveau, c'est un nouveau compte c'est un nouveau compte en plus de cela la personne copie tout ce que je fais mais ne met pas mon véritable numéro de téléphone parce que c'est son numéro qu'elle met là c'est pathétique mais euh, grâce à nos clientes fidèles ou clients fidèles on a pu détecter cette anarqueuse moi je l'appelle ainsi UGP l'identité de quelqu'un c'est de l'arnaque cette anarqueuse qui, euh, tout ce que je publie sur Facebook vient recopier la même chose ici et met que WhatsApp que c'est son WhatsApp ici ce qui est marrant c'est que c'est aussi une de mes clients c'est-à-dire elle vient dans mon inbox pour vendre ses bitcoins je sais que c'est une de mes fioles elle me suit sur YouTube mais alors quand elle fait des dépôts c'est après elle m'écrit sur WhatsApp avec un autre numéro mais elle est sur WhatsApp avec ces deux numéros avec lesquels elle ne m'écrit jamais et que je constate que, bah tiens, entre-temps, c'est là où je lui fais les dépôts quand elle fait ses ventes. Et je n'avais jamais pr euh, prêté attention, j'enregistre pas les numéros des dépôts des clients, jusqu'à ce qu'une cliente se plaigne. Donc, vous voyez là que ce n'est pas mon numéro. Dieu merci, je ne cache pas mon contact. Alors, vraiment, soyez vigilants, les amis, soyez vigilants. Il y a beaucoup de personnes qui se font passer pour moi et qui ne sont pas moi. Je ne cache pas mon contact. Mon contact, je le donne toujours dans, mes, dans ma chaîne YouTube, que ce soit Orange MTN ou sur ma plateforme Afriexchange. Elle met la Afriexchange.com parce que c'est que vous allez aller et que les gens adorent les transactions rapides. Alors, on va certainement la contacter directement via WhatsApp pour euh, être sûr. Et elle incite les gens à faire des paiements à distance en disant non, euh, nos bureaux sont à Yaoundé. Elle donne vraiment mon adresse, elle cite le nom de mes agents, elle cite le nom de ma soeur Henriette qui adore là. Qui me représente ce doigt-là. Et ici, même le nom de mon assistante. Parce que c'est ce que j'ai mis sur ma plateforme. Mais, elle n'est pas moi. Donc, vous verrez là que ce que j'ai publié mais là. Mais, c'est pas moi ça. Voilà. Donc, juste pour attirer votre attention. Non seulement, le Facebook est récent. il n'a presque aucun ami. Voilà. Donc, attention. Et là, vous voyez, viens mettre la Olga Ambani.7 Maintenant, vraiment attention, attention mais tous mes comptes n'ont pas moins de deux ans, vous n'avez même pas dit mon plus vieux compte, mes comptes sont des comptes qui datent et vous verrez plusieurs photos de moi vous verrez mon numéro de téléphone ou alors mes numéros de téléphone que je vais encore prendre soin de mettre en description de cette vidéo et dont je vais préciser les numéros qui sont spécialement pour les appels et ceux dont vous pouvez m'avoir sur Whatsapp et les numéros le numéro de l'agent avec laquelle je travaille, qui est ma grande, qui est la Henriette. Donc, vraiment, les amis, prenez toujours la peine de vous rassurer que c'est les bons numéros. Il y a trop de bandits. Alors, ma chérie, comment il s'appelle? Vous allez voir là. Euh, ça, c'est mon vrai compte. Voilà. Donc, vous pouvez voir la différence avec les informations qui s'y trouvent. Ça, c'est l'un de mes comptes. Et j'ai des amis et c'est un vieux compte. Voilà. Ça, c'est l'un de mes comptes. Et ici aussi, donc vous voyez là que le nom de mon compte ici, c'est Facebook slash Oli l'avenir. Ou le deuxième de mes comptes, c'est Olga Ambani tout court. Olga.ambani tout court. Ou l'avenir tout court. Voilà mes deux comptes Facebook. Et je suis plus active sur Olga.ambani. Voilà. Donc je suis plus active sur ce compte-ci. Et donc mes pages, vous les connaissez. Donc, voilà mes deux comptes, les amis. Voilà mes deux comptes. Ça, c'est un fake. Fake, fake, fake, fake. C'est une anarqueuse. Alors, je vais continuer à exposer l'arnaque. Alors, de son vrai nom, là, voici... Euh, pas de son vrai nom, de son vrai profil. Elle s'appelle Prudence Sodevi, là, sur Facebook. Mm -hmm. Et vous voyez, là, a, elle a mis besoin de 500 dollars à distance ou au bureau. Et après, elle met à Free Exchange. Cameroun, et elle met son numéro de téléphone. Les amis, là, ce qui m'a scandalisé, c'est que quand j'enregistre son numéro, quand j'enregistre son numéro, alors, je réalise que j'enregistre ce numéro-là parce que c'est un numéro avec lequel elle m'avait écrit. Hein? Euh, je vais le faire. Euh, voilà. Euh, je vais, voilà. Vous voyez, quand je tape dans la recherche, je tombe... Sur ma recherche WhatsApp, voilà, je tombe, je trouve que, mais tiens, c'est écrit Fiole Trompé. Et ensuite, j'ai même déjà fait une transaction, elle a déjà fait euh, plusieurs fois le retrait. Et j'ai payé à ce numéro qu'elle affiche partout. Voilà. Et son nom, j'ai vu, c'est Atouba Madeleine. Voilà. Euh, c'est vraiment bizarre. Et quand j'enregistre je, donc son numéro pour voir le WhatsApp, les amis, qu'est-ce que je découvre non, mais elle a carrément ma photo sur son profil WhatsApp. Et elle s'est fait passer pour moi. Oh là là C'est-à-dire, je ne savais pas que j'étais déjà star à ce point-là où les gens se prennent pour moi pour voler les autres. C'est scandaleux, mais je me dois d'afficher ça. Donc, vraiment, faites très attention. Faites très attention, voilà, ces publications. Voilà, elle met toujours Free changer Cameroun. Elle, met là, euh, elle fait des publications au nom d'Afrique Changer alors que, voilà, vous voyez, elle envoie les informations aux clients et elle envoie son Facebook qui est un faux Facebook que vous avez vu tout à l'heure, voilà, elle envoie ce, face ce faux Facebook olga.ambani.7 là, ça c'est pas moi du tout, c'est pas moi, c'est pas moi, je dis encore c'est pas moi. Donc, euh, la demoiselle, elle s'appelle de son vrai nom, je suppose, parce que c'est ça qui est enregistré pour les dépôts, de son vrai nom, Atouba Madeleine, oh. et de son vrai Facebook, de son Facebook Prudence Sodevila, comme vous pouvez voir là, elle a fait ses publications là, et la voici, voilà, la petite arnaqueuse, oh, voilà. Voilà la petite arnaqueuse qui s'est fait passer pour moi, voilà, elle se fait passer pour moi, donc les amis faites attention, vraiment faites attention, voilà la scama, c'est elle là qui se fait passer pour moi, c'est pathétique, donc faites très attention. Faites très attention. Pour ceux qui veulent me contacter sur Facebook, je vais prendre soin de vous mettre les liens de mes deux comptes Facebook. C'est-à-dire, Oli l'avenir et Olga.Ambani. Voilà mes deux comptes Facebook. Je prendrai soin de mettre les liens en description de cette vidéo. Et vraiment, j'attire votre attention à Free exchange Cameroun jusqu'à présent. Je suis la représentante et donc mon siège est à Yaoundé, en Sam. Ce qui est marrant, c'est qu'elle donne ça aux gens. Mais après, les incites à payer à distance, machin, et tout. Vraiment, vous savez, je suis un enfant de Dieu. Écoute hein. que vaille, le Seigneur finit toujours par m'exposer, mes ennemis. Donc, c'est pareil pour ceux qui passent le temps à inboxer. Ils sont dans mes groupes. Ils inboxent tous mes fioles ou bien tous ceux qui sont dans mon groupe. Ils ne savent même pas les personnes qui sont dans mon groupe. Mais ils passent le temps à les amener avec des liens. Et les gens viennent chaque fois se plaindre chez moi que, mais, des gens-là, ils passent le temps à m'envoyer les liens, les liens, les liens. Et à chaque fois, la personne qui le fait, je vais dans son inbox, je dis arrête de faire ça. Arrête d'inboxer des gens, de vous incruster dans les inbox des gens et les envoyer les liens. Jamais vous ne me verrez dans un inbox en qu'elle ne dit bonjour, voici une nouvelle opportunité. Bonjour, non, ce n'est pas ça le parrainage. Apprenez à travailler. Allez sur Facebook, tapez une annonce et euh, euh, répondez au message. Arrêtez de balancer vos liens partout pour. Euh, que, moi, j'appelle ça de la malhonnêteté. Ça, c'est un parrainage malhonnête. Vraiment. C'est pas sérieux du tout et pour après vous faire passer pour soi, c'est le fil de Olga ou alors non, je suis dans le même groupe avec Olga. Voici une bonne opportunité qui paye. D'autres mentent parfois même que je suis dedans alors que je n'y suis pas vraiment. Arrêtez-moi ce banditisme. Arrêtez ce banditisme, c'est pas, euh, pas gentil. Donc euh, à toi prudence, débat de ton vrai nom, à Pauline, à euh, à Madeleine, c'est Atouba ou ça, Atouba attendez on vérifie. C'est Atouba Madeleine Voilà C'est Atouba Atuba, Voilà c'est ça Atuba. Donc voilà ces deux numéros de téléphone Vraiment les amis je vais vous inviter à les enregistrer enregistrer ces deux numéros Ça c'est ça ces deux numéros Qu'elle utilise mais vraiment Je vais vous donner celui, le troisième Avec lequel elle m'écrit parce que c'est important Enregistrez ça dans vos téléphones Quitte à ce que si elle ne pas changé de numéro de téléphone Pour vous laver d'autres numéros Mais voilà ces deux numéros vous voyez la Russie 55 53 77 87 et vous enregistrez bien usure, partage, d'identité et slash scama voilà si vous voulez même mettez en aqueuse voilà parce que là je suis vraiment ça euh, m'énerve donc ça euh, m'énerve donc vous voyez là si je tape à tout bas vous voyez elle a carrément ma photo en profit c'est la magie Ouais, pas possible. Donc vous voyez là, elle a carrément ma photo sur son profil. Carrément. Donc euh, c'est pas croyable, vous voyez? Est-ce que c'est moi là? C'est pas moi. Et, et, et oh. Et ses deux WhatsApp, euh, son deuxième WhatsApp à quoi là? Euh, non, ça autre chose sur le profil. Bref, elle a carrément trois WhatsApp. Donc, euh, et de son WhatsApp avec lequel elle converse avec moi. Je vais mettre parce qu'on peut dire que non, euh, je vais salir quelqu'un. Voilà, je crois que c'est elle-là. Voilà. Donc, expressement, excuse-moi, expressement, j'ai voulu savoir là où elle est. Et je lui ai fait ce message. Et voilà, elle a dit qu'elle est à Bertois. Mais voilà, donc. Son numéro avec lequel elle m'écrit. Voilà. C'est quoi même ce truc? C'est quoi son numéro là? même. Voilà. Donc voilà le numéro avec lequel, moi je la connais. Le 690-09-12-11. Bah, vous voir, peut-être ça sonne même pas. Bref, ça ne m'intéresse pas que ça sonne ou pas. Mais vraiment, c'est important que vous enregistrez ces trois numéros. Comme de l'arnaque. Donc très cher euh, Atouba Madeleine. Je suis vraiment déçu de ce qu'une jeune fille de ton âge, ce qu'elle peut trouver à faire, c'est voler, arnaquer et usurper l'identité de quelqu'un. T'inquiète pas, je m'arrange à ce que Facebook bloque ton compte parce que euh, c'est un vol pur d'identité. Sauf si tu as une carte d'identité qui va te dire que tu es moi, mais là je vais le signaler, c'est pathétique vraiment. C'est pathétique. Une jeune fille comme toi, vous de travailler, tu te fais passer pour moi. C'est que tu là que c'est man trop. Hey! Non, maman, laisse ça comme ça. Vraiment. Donc, arrêtez. Beaucoup de personnes se font arnaquer ici parce qu'ils se, se font passer soit pour moi, soit pour mes partenaires. Je les connais même pas. toi voici aujourd'hui, j'ai attrapé. Je ne sais pas combien de toi il y en a ici dehors. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien vu. C'est très important. Voilà. Il sait bien d'enregistrer les, les profils et les numéros que je vous ai laissés. Donc euh, voilà. Ouf, Seigneur, quelle image, quel, quel gâchis. Quand les femmes volent, c'est l'air. Donc. Euh, voilà. Je pense que. Vous pouvez voir là que, euh, voilà, je ne sais pas si elle a anarché des gens ou pas, mais une chose est sûre, c'est que vu les petits montants de dollars qu'elle vend, je ne sais pas où elle espère trouver ou alors c'est quoi ça. Bref, donc les amis, c'était juste pour dénoncer cette usurpation. C'est un délit très grave, je vous promets, c'est un délit de cybercriminalité très grave, d'usurper l'identité de, de quelqu'un et de faire des transactions sous disant que c'est elle donc ma grande tu as la chance j'espère pour toi que tu n'es pas hier, parce que je vais m'arranger à ce qu'on te localise voilà et je vais aussi m'arranger peut-être à porter plainte contre toi qu'on ne dise pas que non je suis trop dur mais je ne pense pas donc voilà les amis c'était euh, ce dont je voulais vous faire part voilà c'était ça euh, faites très attention quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Faites attention, il y a trop d'arnaqueurs. Trop, trop, trop, trop, trop, trop, trop d'arnaqueurs. Voilà. Donc, voici encore. Je montre encore. Regardez bien, ce n'est pas moi. Mon nom, c'est Olga Ambani. Tout Il n'y a pas 7 derrière ou 8 ou 9 ou tout chiffre ou lettres qui vont s'ajouter après. C'est soit Olga. Ambani, soit Oli. L'avenir. Ça, c'est moi. Le reste, c'est pas moi. Néanmoins, je vous laisse mes vrais Facebook en description de la vidéo. Vraiment, faites très attention. Il y a des anarches. Maman, elle prend même le temps de publier tout ce que je publie. Ah. Oh, yo, c'est pas la magie. Les amis, surtout, n'oubliez pas, pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les, les top japape comme celui-ci, vraiment de Dieu. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.